Mes soeurs, salut tout le monde et Nous allons partager quelque chose que le Seigneur nous a mis à corps de partager ensemble avec vous. Nous allons lire dans le livre de Job, chapitre 1, le verset 21. Job dit euh, « Je suis sorti nu du sang de ma mère, et nu je retournerai dans le sang de la terre. » Alors, on lit encore dans le verset 1 euh, Timothée, chapitre 6. On commence par le verset 7, pardon. car nous n'avons rien à porter dans le monde et il est évident que nous n'en pouvons rien emporter. Euh, si donc nous avons la nourriture et les vêtements, cela nous suffira. C'est-à-dire que ces deux passages, on comprend bien euh, que tout. Ce que nous voyons dans ce monde, tout ce que nous avons trouvé dans ce monde est passager. Donc tout passera, mais la parole de notre Père, la parole de Jésus-Christ, ne passera jamais. Et, euh, on, et Job nous fait comprendre que, on est, il a dit Je suis. Euh, je suis euh, il dit quoi euh, Je suis sorti nu euh, du sang de ma mère. Et nu, je retournerai dans le sang de la terre. C'est-à-dire que... Et, et là, là encore, Paul nous, nous, nous montre encore dans l'écriture de Timothée que nous sommes... Nous, nous avons rien apporté dans ce monde. C'est-à-dire qu'on est venu le main vide dans ce monde. Et quand nous mourrons, nous retournerons aussi le main vide. Je viens te dire, mon frère, mon pasteur, toi qui me regardes en ce moment. Euh, peut-être euh, tu as mis peut-être ta confiance euh, dans ta richesse, tu, tu, tu es content d'avoir la richesse, tu es content d'avoir des de, de, de voitures, de, de vêtements, tout ça. Euh, Laisse-moi te dire, touchez-la, quand nous mourrons un jour. Quand La mort viendra un jour, nous n'apporterons rien, rien, rien du tout. La preuve à nous, toi et moi, quand on est vivant, quand on voit de mort des riches qui ont laissé leur, leur, leur, leur richesse, ils n'ont rien apporté. Donc, euh, quand ils sont partis, et ça doit nous enseigner, ça doit nous montrer aussi, on n'apportera rien. Euh, on est venu nu. Euh, nous retournerons aussi nus dans le sang de la terre. C'est ça la vérité, c'est ça la parole de Yeshua. Alors, maintenant, peut-être encore euh, tu n'as pas encore donné ta vie à Jésus-Christ. Je t'invite à donner ta vie à Jésus-Christ en ces moments. Peut-être tu es malade, peut-être tu es dans le lit, de, tu es à l'hôpital. Avec ta richesse, tu vois que ta richesse ne pourra pas te sauver, ta richesse ne pourra pas te guérir. Malgré l'argent que tu as, ça ne pourra pas te donner la paix. Mais laisse-moi te dire, Jésus-Christ t'aime, Jésus-Christ est la vie, Jésus-Christ est la vérité, Jésus-Christ est, est, est, est. est lui qui console. Guéris même le cœur brisé, il est là, il veut qu'il t'étende la main. Et uniquement si tu crois réellement, si tu crois de tout ton cœur, tu seras sauvé, tu seras sauvé. Le bien matériel ne nous sauvera jamais. Donne, donne ta vie à Jésus-Christ et il te sauvera. Donne ta vie à Jésus-Christ, le bien matériel passera. Ta richesse ne peut pas sauver ta vie. Ta richesse ne peut pas sauver ta vie. Mais toi qui continues toujours à compter, à mettre ta confiance sur ta richesse, sur la gloire de ce monde, et quand tu mourras un jour, toute cette richesse-là, richesse là passeront, resteront, et ne te pourront pas te suivre, tu ne pourras pas emporter quelque chose. Et c'est pour cela, c'est important euh, de, de donner la vie, de donner ta vie à Jésus-Christ, de, de donner. Euh, ton cœur à Jésus-Christ, c'est lui le sauveur, c'est lui qui sauvera ton âme. Qu que servira-t-il à un homme de gagner le monde s'il si perdait son âme? Ne perds pas ton âme pour le bien de ce monde. Ne perds pas ton âme pour la richesse de ce monde. Elle restera, la richesse restera. Tu ne pourras pas emporter ta richesse avec toi. Donne ta vie à Jésus-Christ. Jésus t'aime. Jésus t'aime, il veut sauver ta, ta vie, il veut t'arracher euh, de la mort du péché, de la mort, de la richesse de ce monde, la convoitise de ce monde. Il veut Et te donner la vie